suscite l'envie. Plus vous serez porté par une envie positive, plus les gens vont venir avec vous. Ça s'adresse à toute personne qui est en situation de communication avec une autre. Ça peut s'appliquer à plein de cas. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est une méthode très souple. Tout le monde peut venir. Et suivre la formation, c'est hyper accessible de manière ludique aussi. C'est vraiment à la portée de tous, donc vraiment on est tous de milieux différents et, et pourtant voilà, on capte vite tous la même chose. On peut appliquer cette, cette méthode à, à tout moment de notre vie en fait, et forcément on ressort de là avec euh, des outils qui sont beaucoup plus. Ce que j'adore dans mon métier, c'est ça c'est quand on arrive à ce niveau de conscience et de compréhension de ce qui est en train de se passer. Et du coup, plus vous allez être conscient aussi, plus vous serez aux commandes de votre communication. Communication ne se limite en bas à, je crois que vous commencez à le comprendre, à transmettre des informations. Ce que j'aime bien c'est que ce n'est pas des espèces de recettes magiques. Tout de suite il nous met très à l'aise, dans... il crée une ambiance de travail qui est... Qui est, qui est je pense parfaite, avec des exemples concrets, euh, simples de la vie de tous les jours, euh, on comprend ce qu'il nous explique. Mais donc, quelle est l'émotion que je veux provoquer chez public Ça nous touche, visuellement, on sait de, de quoi il parle et on peut très simplement utiliser ces, ces outils et ces idées pour notre vie de tous les jours. Permettre simplement d'apprendre, non pas à changer sa manière de parler, mais à connaître sa manière de parler pour en tirer les meilleures, les plus grandes qualités. Quand j'en passe une première fois sur une scène, il fait des recadrages, des remises au point, Quand ils repasse une deuxième fois, il y a vraiment des vraies évolutions, et on sent que ça marche. Le fait que tout ça se mette très rapidement et que finalement on passe 7 heures par jour ici, on s'en rend pas compte, on est toujours actif. Exactement. La réponse est parce que de ce côté-là, vous vous marrez, d'accord Voilà pourquoi de ce côté-là, je vous dis arrêtez de vous mettre sur qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je veux, et dites vous Dites-vous qu'est-ce qui me Et tout de suite votre corps va vous aider. De l'autre côté, regarde l'intro. Et plus ça va, plus est le temps fait. <rire> Je pense vraiment que c'est une méthode qui a fonctionné et je vais tâcher de la mettre en, en, en, en application dès que je peux avec les enfants, avec les élèves. J'ai noté plein de petites choses que je peux mettre en application direct. Je sens que j'ai des outils maintenant. Donc en fait, il, il m'a assez convaincu. Non, franchement, c'est top. Je crois que le plus simple, c'est de jouer avec ce qu'on a et d'être porté par son envie. Et à cette condition, ce qui va se passer, c'est que les gens vont vous voir vous. Et c'est très beau